Bienvenue dans cette vidéo C, aujourd'hui je vais vous apprendre un peu le fonctionnement des tableaux Comment fonctionnent euh, les, les tableaux en C Alors il faut savoir qu'un tableau est en fait une suite de cases dans la mémoire Et pour déclarer un tableau en C il faut faire comme ceci Donc car et on va faire une variable tab crochet 3 Voilà donc on va lui, on va lui allouer euh, 4 espaces parce qu'en fait, un tableau commence à l'indice 0 et non pas à l'indice 1. Ensuite, je vous propose d'assigner chaque valeur. 3, 2, 1. Et on va lui assigner du coup U, I et le backslash 0. Le backslash 0, pourquoi En fait, le backslash 0 sert tout simplement à dire à l'ordinateur que à partir de ce backslash 0, notre chaîne de caractères est terminée et qu'il peut donc s'arrêter de la lire. Donc là, on va afficher notre tableau. Du coup, si vous avez compris, en fait, notre tableau, il ressemble à ceci. Donc on a les indices, et on a les valeurs. Première case, on a O, donc il est à la case 0. Ensuite, attendez, je vais faire plusieurs cases, tac. On a la case 1, la case 2, la case 3. On a O, je vais laisser comme ça. On a O, ici on a U, ici on a I. Et ici, on a du coup notre backslash 0. Donc c'est-à-dire que euh, si on mettait par exemple des chiffres, ça serait à l'indice 0, la valeur 1, à l'indice 1, la valeur 2, à l'indice 3, la valeur 4, etc. Donc en fait, pour allouer 4 cases, donc du coup, veillez bien à comprendre le décalage qu'il y a entre l'indice et la valeur. Donc si on mettait du coup des cases à la place des valeurs, donc ça serait pour l'indice 0, la case 1, l'indice 1, la case 2, l'indice 2, la case 3 et l'indice 4, la case 4 de notre tableau. C'est cette différence de 1 qu'il faut bien prendre en compte lorsque vous apprenez du coup les tableaux. Je vais maintenant vous proposer d'afficher ce qu'on vient d'apprendre. Case du tableau 0, 2 points, égal, bon, on va mettre égal, du coup case du tableau 1, pardon, case du tableau 3. Et là on va mettre tab 2 0. Donc tab 2 de 1, tab 2 2, voilà tab 2 de 2. Donc là normalement si on compile ça devrait nous afficher OUI, c'est parfait. Vous aimeriez peut-être savoir comment on affiche notre tableau en entier comme ça d'une seule ligne. Tout simplement on va faire une boucle, on va avoir besoin du coup d'un int. Donc on va faire une petite variable i, on va l'assigner à 0. Voilà on l'initialise, et ensuite petite boucle while, tant que tableau, voilà. Et on va faire tant que tableau de D'ailleurs euh, pour gagner des lignes vous pouvez faire comme ceci et du coup initialiser à moins 1. Et on va faire tout simplement du coup un printf de notre tableau. Voilà, notre tableau comme ceci de, de, de chaque case de notre tableau. Et ensuite on fera un retour à la ligne, tout simplement. Voilà, d'ailleurs, hop, on n'a pas besoin de nos crochets du coup. Et là on peut voir justement que euh, ça n'affiche que jusqu'à oui, parce que si on fait un, un 4 par exemple, tac, on voit bien qu'il euh, n'y a pas d'autres caractères. Alors que si on essaye d'afficher notre dernière case, je vais vous montrer tout de suite, pourcentage C, et qu'on essaye d'afficher tab de 3. On va voir ce qui se passe. En fait on ne voit rien puisque c'est un caractère non affichable et avec 4e e, on peut voir qu'effectivement il y a quelque chose après le backslash D'ailleurs si là on arrive avec le backslash end, vous allez voir que qu'on n'aura plus un dollar mais un pourcentage pour signifier qu'il n'y a pas de retour à la ligne Et vous voyez que le petit chapeau arrobase étoile en fait signifie, voilà, il signifie ceci backslash 0 nul caractère qui sert du coup à dire dans la mémoire c'est la fin de notre string. Donc en fait un tableau est tout simplement une suite de cases dans la mémoire réservées à par exemple une string. Donc euh, là je vous ai montré euh, un tableau contenant oui mais en fait euh, un tableau on pourrait aussi euh, l'afficher comme ceci puisque là on prend du coup la variable en tant que string donc la variable en entière. Et vous voyez que ça fonctionne toujours. Alors, vous allez me dire, euh, mais du coup, comment ça marche Eh bien, en fait, c'est parce que notre tableau, là là, là, là là ce qui est en fait tab, est en fait un pointeur sur le, dé, sur le premier caractère de notre chaîne. Et euh, c'est très facilement vérifiable. Euh, puisque si on fait un printf de pointeur, justement, hop, on va afficher l'adresse de notre tableau. Vous voyez, hop, il nous donne son adresse et si on rajoute, par exemple là, on va afficher du coup juste le caractère qui est à cette adresse. Alors oui, il faut mettre euh, la petite étoile devant, il faut déréférencer. Voilà donc on a oui, donc le haut du oui. Et pour tout simplement vous montrer que c'est tout simplement un pointeur, si je fais tab plus 1, vous allez voir qui va nous donner le, la deuxième case. Là, pareil, si je vous fais tab, tab plus 1, vous allez voir que ici, dans la mémoire, juste après, notre première case, il y a tout simplement notre deuxième case. Donc vous voyez, première case elle est à cet endroit de la mémoire, on avance de 1 dans la mémoire et il y a notre U et c'est donc comme ça que fonctionnent les tableaux.